Peu importe ce que vous voulez faire avec votre ordinateur, la plupart du temps vous devrez lancer une application pour y arriver. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer des applications dans Windows. Le menu Démarrer est votre point de départ pour presque tout ce que vous ferez dans Windows. C'est ici que l'on retrouve les applications installées sur l'ordinateur, l'accès au panneau de configuration et à d'autres options, de même que les liens pour accéder aux paramètres du compte ou pour éteindre l'ordinateur. Voici un bref aperçu du menu Démarrer. Premièrement, pour accéder au menu Démarrer, il suffit de cliquer sur l'icône Windows située dans la barre des tâches ou d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Ces deux méthodes sont équivalentes, mais la touche Windows est sans doute plus rapide puisqu'elle est toujours accessible avec votre main gauche sans avoir à déplacer la souris. Si vous cliquez sur la touche Windows à répétition, vous ferez apparaître et disparaître votre menu Démarrer. Il y a trois endroits d'où l'on peut lancer une application dans le menu Démarrer. D'abord, il y a les vignettes situées sur l'écran d'accueil. Je vais les utiliser pour lancer l'application BlockNote. Nous verrons comment ajouter, organiser et retirer des vignettes de l'écran d'accueil dans une autre vidéo. La seconde façon de lancer une application consiste à la trouver dans la liste des applications en cliquant sur « Toutes les applications ». Ici, je clique sur « Calculatrice » pour la lancer. Et la troisième façon consiste à utiliser la fonction de recherche de Windows qui est directement intégrée dans le menu « Démarrer ». Je peux donc chercher une application en tapant les premières lettres de son nom. Pour lancer PowerPoint, j'appuie sur la touche Windows, puis sur P-O-W. Je vois apparaître PowerPoint et PowerShell dans la liste. Puisque PowerPoint est surligné et que c'est l'application que je désire utiliser, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée pour la lancer. On peut aussi lancer une application à partir des raccourcis sur la barre des tâches. Par exemple, je peux lancer l'explorateur de fichiers en cliquant sur son icône juste ici. La fenêtre de l'explorateur est maintenant ouverte. Voici un petit truc de pro pour rapidement lancer les applications et les documents épinglés sur la barre des tâches. Au lieu de cliquer dessus avec votre souris, vous pouvez les lancer en appuyant sur la touche Windows et un chiffre de 1 à 9 correspondant à sa position sur la barre. J'aime par exemple placer mon outil Capture d'écran à la première position à gauche de la barre des tâches, de manière à pouvoir la lancer rapidement avec le raccourci Windows Plus 1, dès que j'ai besoin de faire une capture d'écran. Nous verrons comment ajouter. Organiser et retirer des raccourcis de la barre des tâches dans une autre vidéo. Une dernière façon de lancer une application consiste simplement à double-cliquer sur une icône de fichier enregistrée sur le bureau ou dans l'explorateur de fichiers. Windows lance alors l'application par défaut qui est associée à ce type de fichier. Par exemple, ici, en double-cliquant sur le fichier Lettres.docx, Windows lance d'abord le traitement de Word, puis ouvre le document. Nous verrons comment choisir les applications par défaut pour chaque type de fichier dans une autre vidéo. Apprenez à lancer les applications que vous utilisez de quelques manières différentes. Cela vous sera sans doute très utile selon votre contexte d'utilisation de Windows.